C'est l'anglais L'anglais Est-ce qu'on est aujourd'hui en perdant la bataille? Comment? Je ne sais pas baga vous Parlez-vous? Parlez-vous? Parlez-vous? Parlez-vous? parlez Attendez, attendez oh. L'anglais, -so. -so. dit Jésus-Christ de Nazareth Non Pas de Dis Jésus-Christ de Nazareth pas de ça. Pas ça l'anglais L'anglais, -so. attendez qu est qui est-ce qu'il a oui, oui. qui est-ce qu'il a Nous appelerons. Nous en pile. Parce que c'est lui acclamer. Nous en pile. Nous en pile. Oui. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en pile. Nous en Maintenant, question. Est-ce que vous nous sommes pas pifo, parce que? sommes de plus nous sommes là, Parce le... les... si si si nous Après là, secondes, secondes, nous C'est nous fort, là, si nous là, si nous sommes là, si nous sommes là, si nous secondes. nous nous nous après 7 secondes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Power Acclamez-vous, acclamez-vous, acclamez-vous, acclamez Jésus, on vous pour les pour au nom de Jésus.